Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui euh, petite vidéo à bord du GX137 électrique disponible par le réseau Jinko entre le 20 et le 27 octobre. Donc ce véhicule n'est pas passé inaperçu, à tel point que le réseau demandait aux, aux usagers leur opinion sur ce véhicule. Alors il aura circulé sur les lignes 10 et Jinko Citadel, il s'agit du premier véhicule électrique à être testé sur le réseau, parce que des véhicules test on en a eu plusieurs, notamment un Citadis hybride, encore un Mercedes-Benz NGT, plus récemment un Urban Way 10 gaz, il y a presque un an maintenant, sur la ligne 10 toujours. Je vous donnerai mon point de vue sur l'énergie électrique dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage.